On va rentrer maintenant plus en, en détail sur euh, cette couche Sixlopan qui va nous permettre de modifier le comportement d'IPv6 pour l'adapter à des, des réseaux de capteurs. Alors, donc on a vu euh, tous les bons avantages d'avoir de l'IP, c'est-à-dire qu'on est indépendant des niveaux inf inférieurs, on est normalement sur du standard. Maintenant. Le problème, c'est qu'iPV6, c'est trop gros. C'est-à-dire qu'on est sur 40 octets d'entête, et dans des environnements où chaque octet va avoir un coût en énergie, en occupation de la bande passante, etc., bah, c'est beaucoup trop gros. En particulier, dans certains environnements, on le verra tout à l'heure, les messages neighbor discovery ne passent pas dans une seule trame. Donc là, ça marche plus, parce qu'on doit pouvoir le, le faire. Donc, première chose à faire, c'est comprimer les entêtes pour essayer d'avoir quelque chose de plus sympathique pour, euh, pour les réseaux de capteurs. Deuxième problème que l'on a, c'est que IP a été conçu dans des environnements bureautiques. C'est-à-dire que qu'on est sur des réseaux où on a des prises de courant à peu près partout et donc on n'a pas de problème d'énergie. On peut voir aussi sur un téléphone portable, vous avez des batteries assez conséquentes, vous rechargez votre téléphone deux fois par jour, donc vous n'avez pas de problème d'énergie, vous pouvez utiliser ce, ce type de, de protocole. Dans un réseau où on va recharger tous les 20 ans, eh bien là, c'est un peu plus compliqué. Donc les protocoles genre Neighbor Discovery euh, posent pose des problèmes parce qu'ils sont relativement bavards et utilise quelque chose qu'on ne va pas trop aimer dans les réseaux de capteurs, c'est le multicast. Parce que le multicast, quand on le fait sur un lien, ça va, mais quand on doit le gérer sur un réseau mesh, ça, ça devient très compliqué. Alors l'autre problème aussi qu que l'on a, c'est que la notion de lien est très mal définie. En Ethernet, c'est pas dur, vous tirez sur le câble et tous les équipements qui tombent appartiennent au même lien. En, en Wi-Fi, vous avez des, des stations, de, des access points qui ont une puissance relativement importante, et donc vous avez une zone où tout le monde reçoit correctement le signal. Maintenant, quand on est sur euh, des réseaux où on a des, des liaisons très bas débit, très très faible capacité, eh bien, ça a marché beaucoup moins bien. Par exemple, quand la porte est fermée. Je ne peux pas parler avec un capteur qui est à l'extérieur, mais quand la porte est ouverte, je peux parler avec. Donc, si on reprend les protocoles classiques de « Neighbor Discovery », j'arrive dans un réseau, je fais un « dad » pour voir si quelqu'un a la même adresse que moi. Donc, j'ai pas de réponse, donc je considère être le seul à avoir cette adresse. Maintenant, on ouvre la porte. L'autre côté de la porte, il y avait un équipement qui avait la même adresse que moi. Ben, je ne l'ai pas détecté au niveau du DAD et je ne détecterai jamais puisque je ne refais plus de DAD une fois que je suis rentré dans le réseau. Donc, le protocole en lui-même ne marche pas si cette notion de lien est pas précise. Donc, il va falloir changer les choses, modifier Neighbor Discovery pour qu'il le prenne en compte. Alors, autre problème... Les protocoles de routage, en particulier, bah, si on prend les trucs simples comme RIP, eh bien, ça émet une trame toutes les 30 secondes, en diffusion. Et donc, ça, ça consomme de l'énergie. Si pendant 20 ans, je dois émettre des trames en diffusion, eh bien, il me faudra de, de très grosses batteries. Au SPF, on n'en parle pas. Utiliser un protocole Link State, ça n'a aucun intérêt, puisque dès qu'on a une modification dans le réseau, on doit la propager partout pour recalculer les arbres des plus courts chemins. Donc comme on est sur des liaisons très bas, des, euh, très mauvaise qualité, eh bien je peux être en contact avec un équipement, puis le perdre, ainsi de suite. Et donc ça voudrait dire qu'on passe notre temps à inonder le réseau avec des, euh, des, des LSA. Et donc ça, évidemment, on ne peut pas le faire. Alors on a les protocoles euh, genre OLSR ou AODV, alors, on verra tout à l'heure que, par exemple, à ODV, ben, on peut l'utiliser pour euh, ce genre d'environnement. De, donc, ce sont les, les proto protocoles réactifs où vous envoyez des requêtes, vous diffusez une requête partout dans le réseau pour essayer de trouver le, le chemin pour, pour le destinataire. Mais ça a quand même un coût. Et donc, euh, il faut... le débat est ouvert, mais le point de vue de l'IOTF, c'est qu'il faut redéfinir des protocoles de routage pour euh, prendre en compte ces, ces caractéristiques enfin donc IPv6 c'est end to end donc c'est euh, quelque chose qui n'est pas très bon pour des réseaux de capteurs parce que si votre euh, serrure est accessible depuis l'internet et bien n'importe qui pourra la pinguer la, essayer toutes les combinaisons possibles pour rentrer donc il faut arriver à isoler ce, ce réseau. Alors ça c'est un point important, c'est de voir que le end-to-end -end en IPv6, ça ne veut pas dire que tout le monde va communiquer avec tout le monde, mais en fait on va avoir une zone dans laquelle on va pouvoir faire une communication. Et le but après c'est de d'isoler cette zone du reste du monde, et définir des points d'entrée, comme par exemple les passerelles que l'on a vues, les proxy rest. et ici on va pouvoir contrôler qui a le droit d'utiliser le service ou pas. Donc, on revient un peu dans ce qu'on avait vu euh, au niveau de l'ETSI avec leur euh, leur passerelle. Alors, si on prend euh, l'exemple type, ici, on a une trame 802.15.4. Donc, on a 127 octets pour les données. Dans ces 127 octets, je dois introduire mon entête MAC. Mon Mondonde MAC va contenir des adresses. Et donc les adresses que l'on va avoir, les adresses MAC sont soit sur 2 octets, soit sur 8 octets. Donc si je prends tout sur 8 octets que j'utilise des numéros de panne qui ne sont pas euh, nécessaires ici, eh bien ça me fait quelque chose un en-tête d'adressage qui dans adresse source adresse destination sur 20 octets. Plus euh, quelques trucs autour. Donc il me reste beaucoup moins de place. Et c'est dans cette partie-là que je vais pouvoir, donc dans la partie data, que je vais pouvoir mettre mes tram IP. Donc si je prends une trame IP classique, je vais avoir 40 octets d'en-tête, et puis derrière ICMP, 16 octets, et ensuite mon routeur advertisement. Et mon routeur advertisement, par exemple, un type de message, on pourrait avoir autre chose, mais routeur advertisement, eh bien, ne pourra contenir que 45 octets. Et si on met le préfixe, si on veut faire un à donner le préfixe, plein de paramètres de réseau, ben, ça ne tient pas dans ces 45 octets. Alors, c'est un premier problème. Alors, ce que l'on va avoir, en fait, ce que va proposer IP, c'est d'arriver à comprimer l'entête IPv6. Alors, suivant les configurations, on peut descendre à 3-4 octets, mais dans d'autres cas, on ira à 20 octets. Et donc, ça donnera de la place pour pouvoir transmettre plus de données. Donc ça, c'est un, un premier première chose qui va être importante, c'est la compression de l'entête pour gagner de la place. Et plus j'ai de place, plus je pourrais mettre de payload utile. Deuxièmement, on a un autre problème, c'est que la norme, le RFC qui décrit IP, nous indique que le, euh, que le niveau 2 doit être capable de transporter des trames, de 1280 octets donc on avait vu en cours réseau que cette contrainte était liée au PAF MTU donc découverte du, du chemin et les routeurs intermédiaires pouvaient nous demander de réduire notre taille de données pour s'adapter à la taille idéale pour tous les routeurs le problème c'est qu'un petit un hacker pourrait envoyer un message en disant je mets une taille idéale de 1 octet et à ce moment-là, ou de 41 octets ou 100 octets, mettons, voilà, c'est plus simple, 100 octets. Et à ce moment-là, on va être obligé de fragmenter énormément et on réduirait les performances. Donc, pour éviter ça, eh bien, la taille minimum auquel on peut réduire est de 1280 octets. Mais là, je dois rentrer sur des trames qui font 127. Donc, comment je fais ben, En fait, je crée une couche d'adaptation, c'est-à-dire que j'ai mon paquet qui, qui va avoir une taille Quelconque, mettons une taille de, euh, 1500 octets. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est le découper en morceaux et envoyer des fragments, donc au niveau 2. Donc envoyer ces fragments au niveau 2. Et comme ça, pas de problème, on va respecter les tailles imposées par le niveau 2. Et l'autre côté, donc on va réassembler ces fragments pour reformer le paquet. Donc, vu du 6 on est capable de tra transporter 1500 octets. Vu du niveau 2, on ne transporte que des blocs de taille maximum de 127 octets, ou un peu moins avec les entêtes. Donc, c'est ce que va faire StixLopan. c'est-à-dire adapter le, euh, la taille, de faire de la fragmentation, offrir une option de fragmentation pour permettre de transmettre ce que l'on peut avec le niveau physique. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, on va voir que si je comprime les entêtes, ça me laisse quand même de la place pour transmettre quelques données. Et si je fais, par exemple, je demande la température à un capteur, ben ma requête va faire une dizaine d'octets, ma réponse va faire 2 trois octets, et donc tout va pouvoir tenir dans un seul, dans une seule trame. Donc la fragmentation, c'est plutôt un garde-fou pour être compatible avec les normes, mais en pratique, on va essayer de l'éviter. Alors quand on fait des, des interrogations, euh, genre client serveur, quelle est la température euh, Température 25 degrés Eh bien, ça pose pas de problème. Par contre, si par exemple, j'ai un capteur et je lui demande, soit je veux lui changer son code, donc je veux télécharger un nouveau code, ou je veux avoir la liste des personnes qui sont rentrées dans une pièce. Donc je vais avoir des fichiers beaucoup plus grands. Et là, évidemment, on ne pourra pas faire tenir l'information dans une seule trame. Alors comment on va faire dans ce cas-là Eh bien, on va soit faire la fragmentation de Sixlopane. Mais la fragmentation de Sixlopane a un gros inconvénient. C'est si je perds un fragment, eh bien, je ne peux pas le retransmettre. Le fragment est perdu, mais en fait, le message entier est perdu. Et donc, on, on se reposera plutôt sur une autre fragmentation qui sera faite au niveau 7 par Coap et qui nous permettra donc de, euh, de récupérer les fragments s'il si y a une erreur de transmission. Donc ce qui fait que fragmenter au niveau 2, c'est possible, enfin fragmenter au niveau 6 opan, c'est possible, mais généralement, on va essayer de, de contourner cette, euh, cette possibilité. Alors on verra ça, on en verra un peu par la suite. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, ici, c'est qu'on est sur un réseau qui va être spécifique pour IPv6, alors, on peut le faire en spécifiant des numéros de pan ID que l'on va avoir au niveau des, des champs adresse en disant « Ce numéro de pan correspond à un réseau IPv6. » Donc, ça, on doit le, le configurer. Et derrière, qu'est-ce que l'on va avoir On va avoir un discriminateur. Et ce discriminateur va nous donner la nature des données IPv6 que l'on envoie. Alors, vous voyez, on a un discriminateur là sur un octet qui va nous dire c'est un, un entête complet qu'on envoie, mais on a ici un discriminateur sur 3 bits qui va dire c'est une, une endette avec un header compressé, donc IPHC, que l'on va transmettre ici. Donc c'est ce que l'on voit sur le slide suivant. Donc ici, alors, le protocole RFC, euh, le protocole euh, est défini par le RFC 4944. Le problème, c'est qu'ils avaient défini une compression de l'entête IP qui n'était pas optimale, qui était surtout optimisée pour Neighbor Discovery, mais pas pour les, les paquets de, de données classiques. Et donc, vous avez un autre RFC, le 6282, qui a redéfini un nouveau mode de compression. Donc, du, 4940, du RFC 4944, on va garder le paquet IP non compressé, donc avec ce dispatch. On va garder aussi des options, on verra tout à l'heure, pour gérer le broadcast, pour gérer le réseau mesh, et pour gérer la fragmentation. Et le RFC 6282 va nous définir une nouvelle méthode pour compresser les entêtes. Donc ça veut dire, en regardant la valeur du dispatch ici, on sait à quoi on a affaire. Donc ça veut dire aussi qu'on va pouvoir chaîner des dispatchs, et par exemple, on peut avoir un premier dispatch pour gérer un réseau mesh. Et ensuite, on mettra un autre champ dispatch pour mettre l'entête IP compressée. Donc on va pouvoir mettre plusieurs valeurs qui seront nécessaires pour le réseau. Et on va voir par la suite comment, comment on fait. Alors, pour compliquer le tout on a une guerre entre les organismes de standardisation et entre les personnes qui veulent deux types de fonctionnement complètement différents à l'architecture six-open. Donc on a un mode de fonctionnement qu'on appelle Mesh Under et un autre qu'on appelle Root Over. Alors Mesh Under, ça consiste à cacher à la couche 3 le fait qu'on a un réseau bizarroïde en dessous. Donc, on va, en gros, on va donner des fonctionnalités à SixtoPan pour qu'au-dessus, on ait l'impression d'avoir un Ethernet. Alors, pas, évidemment, on ne va pas avoir 10 Mbps ou 1 seconde, mais on aura l'impression d'avoir des paquets de 1500 octets. On aura aussi la possibilité de faire du broadcast et on aura la possibilité... Si je veux aller du nœud A au nœud B, eh bien je pourrais passer par des nœuds intermédiaires pour atteindre B, mais ça sera caché de la, à la couche 3. Donc la couche 3 aura l'impression qu'elle peut atteindre n'importe quel nœud de mon réseau de l'opane. Et donc ça veut dire qu'en dessous, on va être obligé de définir des mécanismes de relayage. Donc en dessous, ça veut dire que c'est au niveau en dessous du 3, donc ça échappe à l'IOTF. Et ce genre de mécanisme-là sera plutôt défini par l'I3E ou par l'ITU. Alors, le meilleur exemple de ça, je vous ai parlé tout à l'heure du, du Linky, donc du compteur EDF. Eh bien, euh, il y a beaucoup de tentatives pour essayer d'imposer un protocole qui est donc de mesh Under, qui s'appelle LOAD, et l'IOTF n'en veut pas. Et donc, la standardisation de ces protocoles vont plutôt vers les 3 e ou l'ITU. Mais par contre, les formats utilisés pour faire ces protocoles, genre Mesh ou Broadcast, eh bien, sont définis par euh, dans Sixlopan. Mais la manière dont on va les utiliser, ça sera par d'autres organismes. Donc ça, c'est un, un premier mode de fonctionnement. Et donc le réseau, quand A envoie un paquet à B, ben, il a l'impression de pouvoir le faire naturellement. Donc il enverra par exemple un neighbor solicitation, donc un message en diffusion. Ce message de la diffusion de ce message va être géré par Sixlopan. On va atteindre euh, le destinataire, le destinataire va répondre, et ensuite on envoie le paquet. Donc on a vraiment l'impression d'être sur un Ethernet, sur un réseau avec diffusion, euh, le fonctionnement normal pour lequel IP a été conçu. Alors, l'autre mode de fonctionnement, qu'on verra aussi euh, avec un peu plus de détails par la suite, c'est ce qu'on appelle route over. Et route over, vous connaissez déjà, puisque ça s'assimile à des réseaux ad hoc. C'est-à-dire qu'en fait, pour A, pour que A puisse joindre B, eh bien ici, on aura des tables de routage. Et on dira, pour joindre B, je dois envoyer au node C. Le note C aura une table de routage qui lui dira, je dois l'envoyer au note D, ainsi de suite. Donc en fait, ici, on a notre voisinage que l'on peut atteindre directement, Donc, par exemple avec une adresse lien locale, et ensuite, les, euh, on fait du routage pour aller vers une destination. Tandis que dans le mesh under, eh bien au niveau lien local, je peux joindre l'ensemble des nœuds. Alors, quel est l'avantage ici Enfin, l'avantage. Quelle est la particularité ici Eh bien, c'est qu'on fait du routage. Du, un peu l'équivalent du routage ad hoc. Donc, ça, c'est quelque chose qui plaît bien à l'IETF parce qu'ils peuvent le standardiser eux-mêmes puisque c'est du niveau 3. Donc là, vous voyez, on a de la technique, mais on a aussi des conflits entre organismes de standardisation. Alors juste pour compliquer les choses, on va réintroduire du vocabulaire, on va définir de nouveaux acronymes. Alors ceux-là sont très jolis parce qu'ils commencent par un chiffre, hein, et on a très peu d'acronymes qui, qui commencent par des chiffres. Donc on va avoir ce qu'on appelle un 6LBR, qui est donc un routeur de bordure, un 6LOPAN BORDER ROUTER. Et donc en fait... C'est le nœud qui va être à la frontière entre l'Internet traditionnel et votre réseau Lopan. Donc, vous allez avoir ici un 6LBR. Donc ici, vous pouvez avoir un bel Ethernet. Et par contre, ici, vous allez avoir des technologies qui vont demander peu de, peu de débit. Ensuite... Vous allez avoir des nœuds qu'on va appeler 6LR, qui sont des 6-Lopan routers, qui vont être capables de relayer l'information. Et puis on a des nœuds qui ne sont pas capables d en, d en, de relayer l'information. <cười> par exemple, parce qu'elles ont un faible débit, un, pardon, une faible capacité, ou par exemple, ils sont alimentés par batterie. Et donc ne peuvent pas euh, donc servir à relayer. Donc c'est ce qu'on appellera les six open notes. Donc, euh, on va regarder ça sur une architecture. C'est l'autre. Donc ici, bon, c'est le cas le, le plus simple. Ici, on est sur une topologie étoile. Donc là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de routage à faire, on est simplement, on a un équipement qui est en portée de tous les autres. Donc ça c'est l'idéal, alors ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc je vous ai parlé de Sigfox qui pourrait faire ce genre de choses, vous avez aussi la norme I3E 802.15.4K qui vient de sortir et qui permet aussi des, des portées sur plusieurs kilomètres. Donc on arrive sur cette topologie qui est simple, qui est facile à gérer, qui a juste l'inconvénient d'offrir de, euh, de, peu de capacité en, en bande passante. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est plutôt les réseaux mesh, c'est-à-dire des réseaux où on ne peut pas directement aller d'un point à un autre. Et on va donc regarder comment ils fonctionnent à la fois en route over et en mesh under. Donc on commence par le mesh under Donc on suppose que 1 veut envoyer un paquet à 7. Donc supposons que 1 soit notre border router. Donc il reçoit un paquet IPv6 normal. Donc euh, sans compression, encapsulé dans l'Ethernet, etc. Enfin, donc, le fonctionnement classique. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps Eh bien... Le, le routeur, le 6LBR, va le comprimer en utilisant donc le, le protocole 6LoPan qu'on verra par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va envoyer le paquet vers la destination. Et c'est là où les choses compliquées commencent. Oui, pardon, pas compliquées, mais contre-intuitives. C'est-à-dire qu'on est sur un réseau à diffusion, mais on ne veut surtout pas profiter de la diffusion. Parce que là, quand 1 envoie son message, 4, 4 3 et 5, et 2 le reçoivent. Donc si ces nœuds-là voient qu'il y a un message à destination de 7, et s'il rediffuse à ce moment-là, 2, 6, etc. peuvent le recevoir... Et donc, le message va être recopié par tout le monde et en fait, on va saturer notre réseau. Donc, ce qu'il faut, c'est choisir explicitement à qui on l'envoie. Donc, ça veut dire que, ici, on va avoir notre paquet IPv6 de 1 vers 7. Donc ça, il va falloir l'encapsuler pour l'envoyer vers le destinataire. Alors ce que l'on va faire, c'est rajouter une en tête mèche où je vais mettre l'adresse MAC de 1 vers l'adresse MAC de 7. Donc ça, ça sera un dispatch qu'on a vu tout à l'heure qui va me permettre de transporter ce genre de choses. Et qu'est-ce que je vais faire après Eh bien, je vais le réencapsuler dans une entête MAC. Donc, I3E 802 802.15.4, par exemple. Et là, au niveau physique, qu'est-ce que je dis ben, C'est la MAC de 1, vers. Et là, je vais mettre le réel destinataire de la trame. Donc, le réel destinataire de la trame, c'est ici 2. Donc, j'envoie vers MAC de 2. Je diffuse ce message. Donc, 5, 2 et 3 reçoivent le message. Mais, il n'y a que 2 qui voient que son adresse MAC correspond à, à son adresse. Enfin, l'adresse MAC correspond à son adresse. Donc, qu'est-ce que fait 2 Récupère la trame voit qu'il y a un dispatch match, et donc on va voir que le destinataire, c'est MAC 7. Donc à ce moment-là, il doit y avoir une table qui est configurée, hein, comme dans 1, qui dit que pour joindre MAC 7, on doit l'envoyer à une autre adresse MAC, qui est par exemple ici euh, 4. Donc là, on va pas toucher à l'entête mèche, et on va se retrouver ici à envoyer, par contre au niveau physique, on va dire la source C2 vers 4. Puis ensuite, on l'envoie, donc ici on regarde la, la destination, donc on reçoit quelque chose, je m'appelle 4, c'est bon. Je regarde le truc d'après, je dois l'envoyer à 7. Je regarde dans mes tables, pour joindre l'adresse MAC de 7, je dois l'envoyer euh, à l'adresse MAC de 7. Donc à ce moment-là, je l'envoie. Ça arrive à destination, et à ce moment-là, on va pouvoir décomprimer le paquet et récupérer le paquet IPv6. Donc, ici, vous voyez, en fait, si vous faites une comparaison avec le Wi-Fi, si vous vous rappelez dans le Wi-Fi, on a quatre adresses. L'adresse de l'access point, l'adresse, mettons, de la source, l'adresse de la destination, et un peu plus loin, vous avez une quatrième adresse. Donc, on a besoin, en fait, si on faisait du mesh dans le wifi, là, on est toujours sur l'access point, donc on n'utilise que trois adresses, mais si on était en mesh, en fait, on, avait, on a besoin de trois adresses, de quatre adresses, celles-là qui sont les adresses de point à point, on envoie, et ensuite, on a ici les adresses de bout en bout. Alors, dans wifi, c'est codé en dur dans l'entête, en six open, on n'a que les adresses de point à point qui sont définies et on rajoute ici simplement un dispatch dans lequel on va mettre le desti leur vrai destinataire et la vraie source. Donc c'est un peu, un peu bizarre, c'est un peu contre puisque on a du broadcast et ce que l'on fait c'est en fait limiter l'impact du, du broadcast en spécifiant à chaque fois vers où on envoie l'information. Alors maintenant, la question est, comment je construis ces tables Et donc, une des propositions qui avait été soumise à l'IOTF, qui n'a pas été reprise par par les groupes, mais qui est toujours poussée, par exemple, dans, dans les architectures genre Linky, c'est d'utiliser une simplification du, du protocole AODV pour faire ce que l'on appelle donc du load. Alors, comment ça marche Eh bien, on a un exemple de réseau ici, et le nœud en bas va vouloir joindre le SYNC, donc le puits, en haut, en orange. Donc, évidemment, il ne connaît pas l'adresse MAC. Donc, il connaît l'adresse MAC du Sync, mais il ne sait pas à qui il doit l'envoyer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va envoyer un message en diffusion qui est une route request. Cette route request va dire « Je veux atteindre S ». Donc, les nœuds qui ont reçu cette route request vont la propager et vont garder cette question en attente en disant « Comment je fais pour atteindre S ?» Donc, petit à petit, l'information va se propager sur le réseau. Et puis, donc on ne va pas tout voir la propagation, mais maintenant, S, c'est atteint. Donc, S répond au précédent en disant, voilà, tu peux me joindre. Donc, on a l'adresse MAC ici pour joindre S. Lui il va dire, je peux joindre S, donc on a l'adresse MAC de celui-là qui va nous rapprocher de, de S. Ensuite, ainsi de suite, et on va pouvoir établir le chemin. Et donc maintenant, on a complété la table qui va donc nous permettre, quand j'enverrai un message à S, on me dira, je dois l'envoyer à celui-là. Celui-là l'enverra à celui-là, ainsi de suite, et on atteindra S. Donc ça, c'est l'idée du de l'aude, hein, entrer dans les très grandes lignes. Euh, si par exemple, on a un changement dans la topologie et que ce nœud-là disparaît, et bien à ce moment-là, quand il, lui recevra un paquet pour S, il sera capable de renvoyer des routes requests, et puis donc on pourra recréer un autre chemin pour atteindre le, euh, le puits. Donc ça, c'est un, un premier mode de, de fonctionnement. Donc c'est load, c'est relativement simple, mais vous voyez, ça fait quand même une phase où on inonde le réseau avec des trames de diffusion. Alors, l'autre point, c'est par exemple, on a besoin du broadcast, parce que ici, vous voyez, comment j'ai fait ça Donc là, je suis au niveau 3, là je suis au niveau 6 lopan, et en dessous, je suis au niveau euh, Mac 15.4. Enfin, je suis niveau 3. Oui, je suis niveau 3 ici. Donc, ce que je vais avoir ici, c'est à faire le mapping entre cette adresse IP ici et cette adresse MAC, comme on l'aurait fait sur un Ethernet. Donc, on a besoin d'envoyer une trame Neighbor Solicitation en diffusion sur le réseau. Donc, ici, on a besoin du broadcast. Comment on gère le broadcast dans, euh, dans ce type de réseau Eh bien, on va envoyer notre trame en broadcast et devant on va mettre un autre dispatch qui va contenir un identifiant unique choisi par la source. Et les nœuds qui reçoivent ce broadcast doivent mémoriser pendant un certain temps l'association adresse-source-valeur de broadcast. Et puis, quand on arrive, par exemple ici, donc le nœud 6 a reçu une requête ici, à mémoriser la valeur et à rediffuser sa valeur, cette, cette trame. Maintenant, quand une trame, la même trame arrive via 2, le nocice a déjà dans sa mémoire le fait qu'il a broadcasté la trame euh, 123 venant de 1, et donc à ce moment-là, il ne rediffuse pas cette information sur le réseau. Donc ça évite d'avoir des trames qui euh, tournent en permanence. Et cette manière-là, donc, on arrive à construire une diffusion sur le réseau. Alors, vous voyez que c'est pas optimal, ça fait beaucoup de trafic. Comme on est sur des couches MAC, bah, ça peut créer des collisions. Normalement, on, si on est sur des modulations assez pourries, parce qu'on est en diffusion, donc il faut uh, rejoindre toutes les personnes que, que l'on peut avoir. Donc, c'est pas très optimal. Il fait, même, si on a beaucoup de trafic, bah, on aura beaucoup de, de trames à mémoriser. Et puis là, on n'a pas euh, les astuces qu'on avait en IPv6, sur des réseaux traditionnels, c'est-à-dire que l'on ne va pas euh, avoir du multicast sollicité. On fait vraiment du broadcast et on embête tout le monde. Donc, c'est euh, c'est pas très optimal. Alors, l'autre mode de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le root over, donc, le route over, c'est euh, la solution que préfère l'IETF. On a vu, c'était lié au routage. Donc, comment ça marche Eh bien, vous avez un, euh, un paquet qui arrive au nœud 1. Donc, on va prendre le même exemple. On envoie au niveau 7. Alors, qu'est-ce que l'on fait Déjà, première chose, on voit, on a une table de routage qui nous dit, pour joindre le nœud 7, je dois envoyer à l'adresse IP du nœud 2. Donc là, on a vraiment une table de routage. Donc je regarde l'adresse IP de 7, et je vois le next stop qui est 2. Ensuite, j'envoie à 2, et là, je fais ma compression sixopane. Alors là, j'envoie simplement ma trame IPv6 dans le niveau 2. Donc ici, j'ai au niveau 2, 1 vers 2. Et au niveau 3, j'ai mes adresses IPv6. Je n'ai pas un double niveau de, de MAC. Ici, j'envoie simplement ma trame MAC vers 2, avec comme destination 7. Ensuite, j'arrive ici, je prends le six lopan je le décompresse, j'en fais de l'IPv6. Je regarde l'adresse destination. L'adresse destination me dit que je dois l'envoyer à 4. Donc je recompresse en IPv6, en SixtoPan, et j'envoie à 4. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre la destination. Donc ça, c'est du routage pur et dur dans un réseau. Donc contrairement aussi à MeshUnder... Mais nœuds ici, n'auraient pas à avoir le même préfixe IP. Tandis qu'en mesh under, comme je suis sur un réseau où j'ai créé une diffusion, j'ai créé une notion de lien, et donc je peux, euh, normalement, je vais partager le même slash 64 entre toutes les machines. Ici, c'est plutôt du routage d'adresse, donc de slash 128 sur ce réseau. Alors, Pour des raisons pratiques, on donne généralement les mêmes préfixes, mais, euh, mais ce n'est pas nécessaire. Donc voilà pour euh, ces méthodes de, de, de transmission. Alors maintenant, on va s'attaquer au gros morceau du, du protocole, c'est-à-dire que l'on va être capable de euh, comprimer l'entête. Alors comment on fait en, en Sixtopan Eh bien en fait, on a ici, on retrouve la valeur 011 du dispatch qui va nous dire que c'est du IPHC, donc qui correspond au RFC 6282. Et donc, qu'est-ce que l'on va avoir ici En fait, on va avoir euh, 13 bits, donc ça va nous faire deux octets, cette en-tête ici, qui vont être des bitmaps, et qui vont nous dire, est-ce que l'on met une valeur, ou est-ce qu'on la supprime Donc par exemple, quand j'ai 0,0, ça veut dire que je mets la valeur, et donc je vais mettre la valeur dans la partie ici, header field si je mets 1, généralement, ça veut dire que je la supprime parce que le récepteur peut la deviner. Par exemple, la valeur 6, je n'ai pas à la transmettre parce qu'on sait qu'on est en IPv6. Donc, le récepteur devinera qu'il y a un 6. Donc ça, on ne va pas du tout le préciser. La longueur, il n'a qu'à prendre son mètre. à mesurer la taille du paquet, il saura la longueur. Donc, je ne vais pas la transmettre. Par contre, les autres chances, c'est un peu plus compliqué. Alors, par exemple, les premiers, là, on va regarder la première ligne, TF, NH et HLIM. Donc, TF, ça va nous dire la valeur. Alors, par exemple, je peux simplement envoyer le bit diff serve, je peux envoyer simplement les bits OCN, ou je peux envoyer le flow label. Donc, si je mets 0, 0 si je mets 1, 1, ça veut dire que je transmets rien. Et les autres valeurs, 0, 0 ça veut dire que j'ai tout transmis. Et sinon, les valeurs 1, 0 et 0, 1, ça va dire que je transmets simplement DHP ou Explicite congestion notification. Donc de cette manière-là, par exemple, si je mets 1, 1, eh bien, je ne transmets plus les euh, bits du flow label, ni de diffserv. serve. Donc comme ça, je gagne de la place. Généralement, c'est à zéro, donc on n'a pas besoin de les transmettre. Ensuite, next stop. Alors, next stop c'est un peu plus compliqué. Ou un peu plus subtil que compliqué. On a deux cas. Si next stop est à zéro... Donc si je mets ce bit next up à 0, ça veut dire que dans la partie données de l'entête, je vais mettre le protocole. Donc si par exemple je transporte du TCP, je mettrai la valeur 6. Donc ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que je mets ce bit next up à 1. Donc dans ce cas là, je mets rien dans les données de l'entête, mais à la fin des données de l'entête, j'aurai un autre dispatch qui correspondra à un protocole de niveau 4. Alors pour l'instant, le seul dispatch qu'on a défini, c'est pour UDP. Et on peut comprimer un peu UDP pour les paquets. En gros, on a un numéro de port de référence, et on va coder sur, je ne sais plus, 16 bits, un plus ou moins ce numéro de port de référence. Et Donc ça nous permet de coder un numéro de port en étant... Beaucoup plus compact. Donc ça, c'est le deuxième champ. Ensuite, vous avez la même chose pour Uplimit. limit. Donc up limit, qu'est-ce que je vais avoir Eh bien, je vais avoir 0,0. 0, ça veut dire que je le transmets au niveau de l'entête. Donc si par exemple, j'avais 0 pour le next stop, donc je peux avoir 6 ici. Ensuite, j'ai 0,0 pour up limit donc je sais qu'ici je vais avoir la valeur du up limit par contre si, alors je sais plus les valeurs, si j'ai 0,1 ça veut dire que mon hop limit est égal à 1 si j'ai 1,1 ça veut dire que mon hop limit est égal à 255 ou des choses comme ça donc ça veut dire que c'est des valeurs bien connues et donc je pas besoin de les transmettre parce que ou je les ai transmis de manière comprimée donc on les retrouvera pas dans cette partie mais par exemple, si je prends 255, ça va marcher le premier coup, mais premier routeur traversé, je vais tomber à 254. Donc, ça ne sera pas une valeur bien connue, et donc, je serai obligé de la coder au niveau de mon entête. Enfin, de la, de la mettre au niveau de mon entête. Dernier truc. Donc, voilà pour euh, les premiers champs. Donc, ça va assez vite pour cela. Mais après, ce que l'on va avoir, on va avoir un bit seed context id qui va nous dire combien de contextes on va avoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contexte C'est quelque chose qui va servir à coder les numéros de préfixes. Alors, un préfixe, c'est quelque chose qui est casse pied en IP, parce que ça fait 64 bits, 8 octets. Donc, si j'arrivais à éviter de les transmettre, eh bien, je gagnerais beaucoup de place. Donc, par exemple, vous avez un capteur qui balance ses données à Google, eh bien, on pourrait dire, on a le préfixe 1 qui correspond au préfixe de Google. Et maintenant, au lieu de transmettre ma... le préfixe de Google, je fais juste référence au contexte 1, et comme ça, je sais que je peux aller chercher le... Quand on va recomposer le paquet, on mettra le préfixe assigné à Google. Donc ça, c'est une, une, solution. On verra ça, euh, par la suite, pour, pour comprimer les paquets. Mais c'est une solution. Alors on a, au niveau de Sixmopan, par défaut, on a le contexte 0. Mais des fois, ça suffit pas. Donc on peut étendre et avoir de 0 à 15. Dans ce cas là, je mets le bit à, je crois que c'est à 0. Et derrière, je vais avoir un octet où je vais avoir donc 4 bits qui vont correspondre au numéro des, des références vers les préfixes des adresses sources, et 4 octets qui vont servir à contenir les références vers les préfixes des adresses destination. Et donc par un moyen quelconque, qu'on ne représente pas ici, vous devez dans chaque nœud avoir une table qui va contenir cette liste de préfixes pour la source et la destination, qui dit la valeur 0, c'est tel préfixe ici, la valeur 0, c'était le préfixe pour la destination, la valeur 1, ainsi de suite. Et quand on fera de la compression d'entête, on référera à ces valeurs qui seront stockées ici. Alors, on va le voir sur un exemple, enfin sur la, le slide suivant. Donc là, je regarde, je, me, je vais regarder les trois bits qui sont ici, SAC et SAM donc sac sur un octet, sam sur deux octets, qui vont servir à comprimer l'adresse source. Donc si j'ai un sac à 1, à 0, pardon, ça veut dire que mon adresse source est généralement une adresse ni un local. Ce qui fait que, en fait, comme je sais ici que, pardon, 0, ici, que c'est une adresse lien locale, ben je sais que le préfixe de mon adresse source, c'est FE80. Donc, j'ai pas besoin de le transmettre. Le récepteur saura qu'il doit rajouter, au début de l'adresse source, FE80. Ensuite, ce que l'on va faire, ben, derrière, on a l'interface ID. L'interface ID, il peut avoir... Euh, plusieurs possibilités la première c'est qu'on dérive par exemple d'une MAC 64 donc si on dérive d'une MAC 64 eh bien en fait on devra mettre dans les données liées à l'entête les 64 bits de, de, ma, de ma MAC parce qu'on ne peut pas les deviner autre solution donc ça, ça sera par exemple si on a la valeur 0, 1. Donc je mets les 64 bits de mon... Maintenant, supposons que mon adresse interface ID dérive d'une MAC 16. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir une séquence bien connue, et simplement les 16 derniers bits vont correspondre à l'adresse de ma machine. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ben Ici, je mets 1 0 au niveau du SAM, et ici, je ne mets que les 16 bits, derniers bits de mon interface ID. Donc si j'ai un adressage MAC sur 16 bits, eh bien mes 128 bits d'entête IP, d'adresse source, pardon, sont et on émet ici que 16 bits. Les 16 bits qui sont ici, le reste, on a pu le deviner grâce à ce bitmap. Alors on peut faire encore plus fort en mettant un 1. Dans ce cas-là, si on met un 1, on ne transmet rien au niveau de l'interface ID, mais on dit que l'adresse source, l'interface ID, c'est l'adresse MAC de l'émetteur, et l'adresse MAC de l'émetteur, on va le trouver dans le niveau 2. Donc, je n'ai pas à le transmettre. Dans le niveau 2 ou dans l'entête mesh. Donc, ce qui fait que dans ce cas-là, L'adresse MAC du, l'adresse IP de la source n'est absolument pas transmise au niveau de l'entête IPv6 parce que l'on sait que ça commence par FE80 et l'adresse identifiant interface, on va le trouver au niveau 2. Donc là, on a une violation des couches mais ça nous permet de gagner 128 bits au niveau de la transmission. Donc, ça, c'est une possibilité. Alors, vous voyez que quand on a 5 égale à 0 et les valeurs 0, 1, 1, 0 ou 1, 1, on comprime. Par contre, quand on a la valeur 0, 0 ici, ça veut dire que l'on va transmettre intégralement l'adresse euh, source. Et transmettre intégralement l'adresse source, ben ça peut être une adresse lien local ou une adresse globale. C'est-à-dire que ici, si on met... 0, 0 ici, eh bien, on va se retrouver avec les 128 bits de l'adresse source. Alors, pour l'adresse destination, on va faire pareil. Mais, l'adresse destination, c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce que, la destination, elle peut être point à point, ou elle peut être multicast. Donc on va avoir un bit supplémentaire, le bit m, qui va nous dire si l'adresse destination est point à point ou multicast. Donc si le bit m est à 0, c'est-à-dire qu'on est en point à point, on va retrouver exactement le même principe que pour l'adresse source. Et si le bit m est à 1, eh bien on va redéfinir des algorithmes pour construire l'adresse multicast. Donc pareil, dans le cas dégénéré où on met euh, dame à 0, ben on transmet complètement l'adresse multicast. Par contre après, on a des moyens de réduire ce que l'on transmet. Par exemple, si je mets dame à 0,1, ça veut dire qu'en fait je vais transmettre le premier XXXX ici qui correspond au scope de mon paquet. Et puis après, les derniers bits ici qui vont correspondre à la valeur que je mets à la fin. Si je veux, je mets dame à 1, 0, donc je vais réduire, et j'ai encore une réduction encore plus forte, qui est, donc si je mets à 1, 1 où j'aurai quelque chose qui commence par FF02, deux points, deux points, et je précise le dernier octet. Et c'est là où c'est assez magique, parce que quand vous avez, par exemple, une trame router solicitation, router solicitation, ça utilise l'adresse source lien local, vers FF02.2. Ben, Qu'est-ce que je vais avoir au niveau compression Au niveau compression, je vais dire qu'il s'agit d'une adresse lien local au niveau de l'adresse source, que je peux complètement éluder parce que je sais que ça commence par FE80 et je vais trouver l'identifiant d'interface au niveau du niveau 2. Ensuite, je mets mon bit M à 1 pour dire qu'il s'agit d'une adresse multicast. Je mets mon bit euh, DAC à 0 pour dire qu'il s'agit d'une adresse multicast locale qui n'a pas besoin d'être routée. Et je mets mon bit, mes bits DAM à 1. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai à transmettre au bout Simplement, la valeur 0,2 qui va correspondre au groupe des routeurs. Et donc, cette entête-là, si on regarde comment on l'a comprimé... On a 16 bits ici, donc 2 octets qui correspondent à notre bitmap. Normalement, je n'ai pas à transmettre mon up limit, parce que le up limit va être à 255, et j'ai le code pour 255 ici. La seule chose que je vais peut-être avoir à transmettre, c'est mon next hop, pour dire ici qu'il s'agit de l'ICMP. Je crois que c'est 58. Et derrière, je mets 2 pour dire qu'il s'agit de l'adresse destination FF02.2.2. De Et donc, qu'est-ce que j'ai ici J'ai comprimé mon entête IPV6 pour Neighbor Discovery en 4 octets. Donc, au lieu d'avoir 40 octets, je réduis par 10 la taille de mon entête. Donc, c'est... Assez efficace pour ce genre de trafic. Alors en plus, si j'ai la réponse à mon router sollicitation, donc un RA qui est en point à point, donc lien local vers lien local, et bien à ce moment-là, je passe en multicast en point à point ici, je dis que je suis en lien local, je comprime tout, et j'ai juste à indiquer qu'il s'agit d'ICMP. Et donc là, je suis sur 3 octets, donc un niveau de compression encore supérieur. Donc, ça, ça marche bien pour le trafic Neighbor Discovery. Euh, on verra, donc, là, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je pense que vous avez des choses à voir encore dans les réseaux pour demain. Et euh, donc, euh, la semaine prochaine, on verra, donc, comment on adapte Neighbor Discovery à cet environnement et pourquoi, en fait, c'est n'est pas... Euh, ce qu'il y a de mieux à faire parce que c'est pas très optimal